Assister à la cérémonie de prestation de serment des nouveaux juges à la Cour et un substitut commissaire du gouvernement après cette dernière. Cette prestation de serment n'est pas ordinaire, mais plutôt exceptionnelle, vu qu'il y a environ un an depuis que la Cour était devenue dysfonctionnelle à cause de ce vide. Dès lors. Cette prestation de serment résulte d'une démarche importante et nécessaire pour la justice haïtienne et de son bon fonctionnement. À présent, faisons la connaissance de ces différentes personnalités nommées pour combler les postes vacants. Il s'agit de marie josine Casimir, qui Charles, Franck Bliss, marie Florestal, Annès J. Joiseus, Louis-Helmé-Joseph, rameau Patrick Métellus et Franzi Philémon. Par ailleurs, M. gérard Chéry est promu substitut du commissaire du gouvernement près la cour Le ministre de la Justice vous demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'accueillir leurs prestations de serment. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique profite de cette occasion pour renouveler au parquet dite pour l'assurance de sa considération distinguée. 6 juin, copie de l'arrêté et copie de la lettre de nomination. Liberté, égalité fraternité République d'Haïti, Conseil des ministres, vu la Constitution de la République, vu l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace, de la période intérimaire des 10, 11, 12 et 13, 14 septembre 2021, publié au journal officiel de la République, le moniteur en date du 14 septembre 2021, vu le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes du, 22, du 21 décembre 2022, publié au journal officiel, le moniteur, en date du 3 janvier 2023. Vu le décret du 22 août 1995, modifiant la loi du 18 septembre 1995, en vue de l'adapter aux exigences de la réforme judiciaire en cours, vu la loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Vu la loi du 27 novembre 2017, 27, 2007, pardon, portant statut de la magistrature, considérant qu'il y a lieu de nommer des juges devant combler les postes vacants à la cour de cassation sur l'avis du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Arrêté. Article 1er sont nommés juges à la cour de cassation les citoyens marie josine Casimir Ketia Charles Franck Driss Maggie Florestal anne J. Joiseus Louis-Elmé Joseph rameau patri Métellus et Frandi Filémon. Article 2 Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés Article 3 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, donné au Palais national à Port-au-Prince le 26 février 2003, en 220 e de l'indépendance par le Premier ministre Ariel Henry, le ministre AI de l'Intérieur et des Collectivités territoriales Ariel Henry, la ministre de la Culture et de la Communication, Émilie Emily Prophet Milcé. La ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophet Milcé. Le ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Ricard Pierre. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Baver. Le ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, Rosemont Bradel. Le ministre de l'Environnement, James Cadet le ministre des Affaires étrangères et des Jean-Victor Généus, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Charles Aubredi, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, la ministre du Tourisme, Lutte Cuta cassandra François, la ministre des Affaires des Haïtiens vivants à l'étranger, Judith Nazareth Auguste. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Leslie Maniga. Le ministre de la Santé publique et de la population, Alex Larsen. La ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Sophia Loréus, La ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Raymond Vival. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Lico-Pierre Audenet. Le ministre de la Défense, Ednol Joseph. Comme on le sait déjà, on est ici pour que les magistrats puissent prêter serment. Et en présent, on fait appel aux ministres afin qu'ils puissent recueillir serment des nouveaux juges et substituer cette cour. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout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 et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Nous ne saurons parler de Cour de cassation sans savoir l'historicité de cette Cour. Et en présent, j'invite Madame Rolanda Charles qui va nous présenter la Cour de cassation au bout Un peu de mots. Merci. Plus élevée du système judiciaire haïtien, la Cour de cassation fut créée en 1801 l'appellation de tribunal de cassation par la Constitution donnée au cas français le 14 mai en l'an 9 de la République française. La Constitution de 1801 donne par la suite pour attribution au tribunal de cassation de se prononcer sur les jugements rendus préalablement. En 1806, le Sénat de la République fut transformé en tribunal suprême car il lui revenait d'assurer les fonctions de ce dernier, mais l'appellation de Cour suprême n'a qu'en 1950 dans la Constitution publiée cette année-là. En 1816, les constitutionnalistes ont voté un principe d'un tribunal de cassation organisé et les attributions ont été successivement fixées par la loi du 28 juillet 1817 et celle du 15 mai 1819. Il a fallu attendre la loi de 1835 modifiant celle de 1817 et 1819 pour que finalement, le tribunal de cassation soit définitivement créé avec à sa tête un douanier, six juges et six suppléants. Par la suite, le tribunal fut réorganisé par la loi du 9 janvier 1868 en son article 2 qui fixa le nombre des juges à 14, y compris un président, un vice-président, un greffier et deux commis greffiers, deux huissiers, audienciers salariés par l'État et quatre huissiers exploitants. Le 11 septembre 1918, une loi organique réduisit le nombre des juges du tribunal de cassation à 11. La loi du 11 mai 1920, relative au Conseil supérieur de la magistrature, Précisait dans son article premier que le tribunal de cassation constitue le conseil supérieur de la magistrature. Il statue en qualité de chambre de conseil section réunie. Le commissaire du gouvernement près du tribunal de cassation représente le gouvernement dans le conseil supérieur de la magistrature. En effet, la Constitution de 1950, en son article 100, changea le vocable tribunal en cours et la loi du 19 septembre 1951, en son article 5, donna les mêmes attributions du tribunal aux deux sections de la Cour de cassation. Dans son état actuel, la Cour de cassation est régie par le décret du 22 août 1995 et la Constitution aux articles 138 et suivant avec pour mission de donner aux tribunaux et cours d'appel la bonne interprétation de la loi afin d'unifier celle-ci sur le territoire, de vérifier que les tribunaux et cours d'appel de l'ordre judiciaire ont correctement appliqué la loi. La dite cour est divisée en deux parties. Une section civile destinée aux affaires civiles, commerciales et maritimes. Une section criminelle destinée aux affaires criminelles, correctionnelles et de police. Chaque section est composée de cinq juges, y compris le président et le vice-président. Au terme de l'article 412 du Code de procédure civile haïtien, cette Cour statue également sur toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police sur le recours en cassation selon les prescrits de l'article 332 du Code d'instruction criminelle. C'est la représentation d'une Cour de cassation au service de la loi bras séculier du pouvoir législatif institué pour ramener la loi à l'exécution. L'an 2023 et le mardi 7 mars à midi, nous, M. Pierre-Richard Allons, greffier en chef AI, suite à une correspondance émanée du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en date du 6 mars 2023, sommes expressément transportés à la première salle d'audience de la Cour de cassation où y étant arrivés, nous constatons et certifions que, conformément à l'article 5 du décret du 22 août 1995, relatif à l'organisation judiciaire, la loi du 13 novembre 2007 Créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. Son Excellence, M. Ariel Henry, assisté de son cabinet ministériel, a reçu des citoyens Marie-Jocelyne Casimir, Kétia Charles, Franz Dries, Magui Florestal, Anes J. Joiseus, Louis-Elmé Joseph, Rameau-Patrick Métellus et Frandi Philemon, nommés juges à la Cour de cassation de la République, par arrêté pris en Conseil des ministres le 26 février 2023 et publié dans le journal officiel le moniteur en date du 28 février 2023 en 220e de l'indépendance le serment prévu à l'article 5 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une seule et impartiale justice et de me conformer en digne et loyal magistrat. En foi de quoi avons dressé et le présent procès verbal, les jours, mois, que dessus. Lequel procès verbal est signé du Premier ministre, des juges et du greffier en chef AI On appelle maintenant le magistrat marie josine casimir Maïssa, qu'est-ce que tu Maïsia Anes J. Point Vazey. Majesté à Luis L'amour, Patrick, mettez Et enfin, le magistrat s'indique les L'audience extraordinaire et publique du jour est déclarée ouverte. L'audience extraordinaire et publique du jour est ouverte. Mmh. Monsieur le Gécé, caménez-vous sur le place. Le hein? gouvernement, Gérard Chéry, revue le statut la accord de cassation de la République. Ah, allez, à date du 21 janvier de cette Merci. Le commissaire Cavelje est chargé de produire le substitut chéri pour sa prestation de serment. Dans le donné pour gréfier de nos élections de faire est-ce qu'il est arrivé à cette prestation de serment du magistrat Fitzgéral Chéri. D'accord, je l'ai est chargé de d'introduire le subtil du chéri pour sa prestation de serment.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 Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil de la transition, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Messieurs les conseillers du CSPJ, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Monsieur le commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation de la République, Madame, Messieurs la présidente et juge, de la Cour supérieure -des, des comptes et du contentieux administratif, collègues magistrats assis et debout de la Cour de cassation, madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, mesdames, messieurs les représentants de la communauté internationale, Monsieur les acteurs du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur les gouverneurs et vice-gouverneurs de la BAH, Monsieur le directeur général de la DGI, Monsieur le président du conseil d'administration de la BNC, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Dr. Yal Monsieur le secrétaire général de la Primature, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant-chef de la Police nationale d'Haïti. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de droits humains, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de magistrats assis et debout, Monsieur le Doyen à i du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le Secrétaire technique et directeur administratif du CSPJ, Monsieur le Directeur administratif et cadre de la Cour de cassation de la République. Collègues maïsades des cinq coups d'appel des 18 tribunaux de première instance et des 180 tribunaux de paix de la République. Mesdames, Messieurs, les greffiers et huissiers de la Cour de cassation et des autres juridictions de la République. Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée. Mesdames, Messieurs les invitants, en grade, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, l'audience solennelle de prestation de serment et d'installation de ce jour se tient à un moment où l'institution judiciaire est mise en cause, parfois à raison, eu égard à la corruption et à l'impunité qui rongent le système, mais le plus souvent à tort, vu que les conditions chaotiques et désastreuses dans lesquelles évoluent les acteurs du système ne sont pas toujours bien appréhendées par les uns et les autres. Et à cet égard, je remercie et félicite toutes les personnalités et institutions qui, directement ou indirectement, ont contribué à la réalisation de la cérémonie du jour. Je remercie particulièrement le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, et les membres de son gouvernement, les trois personnalités constituant le Conseil de la transition, en l'occurrence, Mme Milan-Dipolite Maninga, Monsieur Laurent Saint-Cyr et le révérend Calix Floridor sans oublier le conseil supérieur du pouvoir judiciaire à travers ses différents services et ses honorables conseillers. À vous toutes et à vous tous, mesdames, messieurs les recats de l'État, au nom du pouvoir judiciaire dont je suis le représentant, je réitère mes propos de félicitations et de remerciements. Collègues magistrats, après environ une année d'attente, le jour J est enfin arrivé. À ce stade, mesdames, messieurs, je ne puis m'empêcher de penser au feu magistrat Eddie Daran, un juge intègre et compétent dont le nom figurait dans la liste des candidats à la cour. Malheureusement, quelques jours avant la sortie de l'arrêté, il est passé à l'Orient éternel. Ses funérailles ont été chantées samedi dernier, 4 mars 2023, aux États-Unis d'Amérique. C'est ça, la vie, mesdames, messieurs. Magistrat Daran, repose-toi en paix. Oui, chers collègues magistrats, comme je viens de le souligner, le jour J est enfin arrivé. Vous venez certainement de prêter serment, le serment qui vous invite à poursuivre et à rendre la justice à tous, également aux faibles comme aux puissants. Le serment qui vous enjoint de ne pas fléchir dans l'exercice de vos fonctions, le serment qui vous rappelle qu'au cœur de nos valeurs il y a notre indépendance, indépendance vis-à-vis -vis des pouvoirs politiques, indépendance vis-à-vis -vis des milieux dont nous nous sentons proches, indépendance vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, vis-à-vis -vis des tweets, indépendance vis-à-vis -vis de l'opinion publique, etc. Et je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que votre prestation de serment ce midi a fait de vous des magistrats à part entière, de la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire de la République, laquelle, loin d'être un troisième degré de juridiction, constitue pour les justiciables la gardienne de l'égalité devant la loi. Que je vous rappelle, collègues magistrats, cette cour qui vous a accueilli en ce jour ne connaît pas du fond des affaires. Elle a, en effet, en règle générale, l'obligation, lorsqu'elle casse l'arrêt qui lui est déféré de renvoyer pour qu'il soit fait droit la cause et les parties par devant une juridiction de fond, de même ordre et de même degré que celle est rendue l'arrêt cassé. Néanmoins, au terme de l'article 178 de la Constitution de 87, en toute matière autre que celle soumise au jury, lorsque sur un second recours, même si une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de cassation admettant le pouvoir ne prononcera pas de renvoi et statuera sur le fond. Section réunie. Et l'article 178.1 de notre charte fondamentale renchérit. Lorsqu'il s'agit de pouvoir contre les ordonnances de référé, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux, la Cour de cassation admettant les recours statut sans renvoi. Point n'est besoin de vous rappeler, collègues magistrats, en tant que juge de la Cour suprême, vous avez le privilège et l'obligation de dire le dernier mot du droit. En ce sens, votre œuvre doit être soignée, polie et repolie sans cesse, pour parfraser Boileau, l'écrivain français du XVIIe siècle, car, en principe, les arrêts de la Cour de cassation sont irrévocables, quel que soit l'erreur de droit dont ils pourraient être entachés. Et ce principe d'immutabilité et d'irrévocabilité, des arrêts de la Cour n'admet de fléchissement que seulement quand il s'agit d'interpréter et de préciser le sens d'un arrêt déjà rendu ou de rectifier une erreur purement matérielle. Mesdames, Messieurs, je tiens aussi à vous féliciter d'avoir choisi d'assister à cette cérémonie de prestation de serment, mais souffrez que je vous dise que les serments, à l'instar d'autres promesses, n'engagent pas seulement ceux qui les prononcent ils engagent aussi ceux qui les écoutent. Il vous revient donc en tant que conjoints, parents, amis, alliés aux connaissances, de mettre tout en œuvre pour que les magistrats qui sont devant vous aujourd'hui puissent remplir dans toute sa plénitude la tâche fondamentale que la société leur a confiée et obéir en tout point au serment qu'ils ont prêté. Enfin, au nom de la Cour de cassation, qu'il me soit permis de remercier les nombreuses personnalités haïtiennes étrangères qui ont tenu à marquer cette audience de leur présence en leur nom personnel, au nom des institutions qu'elles représentent, qu'elles trouvent l'expression des sincères remerciements de l'ensemble des personnels de la Cour. Encore une fois, merci à vous tous. Que le grand Jéhovah veuille étendre son manteau protecteur sur chacun de vous ici présents et en particulier sur l'ensemble des magistrats assis et debout de la République sans oublier les cadres et les personnels administratifs et de soutien qui, en temps et hors de temps, s'évertuent courageusement à desservir nos cours et nos tribunaux. Vive Haïti, vive la justice haïtienne, vive la Cour de cassation de la République. Merci. Madame la Présidente de la Cour des Comptes, Mesdames, Messieurs les magistrats assis debout de nos divers cours et tribunaux, Mesdames, Messieurs, les membres des barreaux de la République, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, Messieurs, les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Messieurs, les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, les hauts fonctionnaires, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique en vos rangs titres et qualités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs les invités, chers compatriotes, L'événement qui nous rassemble aujourd'hui dans le palais de la Cour de cassation doit être marqué d'une pierre blanche et constituer pour les générations futures un exemple à suivre quand il s'agit de trouver des solutions à des problèmes nationaux. S'il y a une observation qui fait l'unanimité parmi nous, c'est le constat que notre pays traverse un moment très particulier de son histoire. Un moment particulier fait de défis multiples que nous avons l'obligation de relever ensemble. Moment particulier qui nous impose à nous tous, qui assumons aujourd'hui la direction des affaires de notre pays à tous les niveaux, la nécessité de prendre nos responsabilités devant l'histoire. Moment particulier où nous avons la lourde et délicate mission de reconstruire nos institutions démocratiques devenues dysfonctionnelles. Je veux aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont souhaité servir notre pays au niveau de cette juridiction prestigieuse qu'est la Cour de cassation. Il fallait faire des choix. Aujourd'hui, nous avons cette Cour pratiquement au complet. Je veux souhaiter à ceux qui n'ont pas été retenus, une bonne continuation dans leur carrière et leur dire que le pays compte sur leur participation effective dans la réforme indispensable de notre système judiciaire. Je tiens à féliciter les membres du CSPJ qui ont étudié les dossiers des uns et des autres et en ont sélectionné une quinzaine, parmi lesquelles il nous a fallu, fallu faire le choix de huit. Dans la liste soumise par le CSPJ, nous déplorons que la faucheuse ait emporté l'éminent magistrat interne et de carrière, Edith Daran. Je saisis cette opportunité pour renouveler à sa famille et à ses pères mes condoléances. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir ici le débat sur l'égibilité ou non de ceux qui devaient faire partie de cette cour. Je laisse cette appréciation aux membres de la basoche et aux universitaires qui sont plus qualifiés que moi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de m'adresser plus particulièrement à celles et à ceux qui ont été nouvellement nommés. Vous avez librement et volontairement choisi de postuler pour cette fonction. Entrer à la Cour de cassation est à la fois un honneur et un privilège, mais c'est aussi une lourde responsabilité. J'ai des hommes de loi dans ma famille et je sais que terminer sa carrière comme juge à la cour de cassation est aussi un couronnement de carrière dont rêve plus d'un juriste et encore plus d'un les magistrats. Vous êtes investi de l'autorité de dire le droit et de statuer en dernier recours. Mon père disait de célébrer le droit ex cathédrale. Dès que vous avez tranché, tout le monde doit se courber à votre décision. Dans la justice humaine en Haïti, après vous, il n'y en a pas d'autres. Ce qui signifie que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Là où un juge en première instance, ou même un appel, peut errer ou se tromper de son appréciation des faits d'une cause ou dans l'application d'une loi, vous ne pouvez pas vous le permettre. De ce fait, tout le système repose sur votre discernement, sur votre sagesse sur votre sens de la justice et de l'équité. Il vous faudra en toutes circonstances faire preuve de rigueur dans vos analyses et justesse dans vos déductions. C'est de la qualité des jugements que vous aurez à rendre que dépend la construction de la confiance des citoyens dans la justice de notre pays. Les investisseurs comme les citoyens ordinaires, les patrons, comme les ouvriers, ont besoin de savoir et d'avoir l'assurance qu'en se tournant vers vous, ils obtiendront justice. Le pays compte sur vous. pour faire mentir la fontaine et démontrer que ce ne sont ni l'origine sociale, ni la situation économique, ni l'intérêt politique, qui détermine l'issue d'un procès. Que l'on soit puissant ou misérable, les jugements de cour doivent rendre justice à qui justice est due. Je n'apprendrai rien à personne en disant que bien des fois, le comportement de ceux qui doivent rendre la justice laisse à désirer, et même... Il y a des juges iniques dans la magistrature. Qui n'a pas eu connaissance de cas de corruption avérés dans le système Mais ce matin, je ne suis pas là pour faire le procès de ce système. Il incombe au CSPJ de prendre ses responsabilités dans le respect scrupuleux de la loi et des principes généraux de droit. Je ne vais pas m'aventurer à vous prodiguer des conseils sur la manière de faire votre travail de juge suprême et de prendre vos décisions. Votre formation, votre expérience, vous y ont préparé. Cependant, je vais vous dire ce que, vu de moi, le peuple haïtien qui nous regarde aujourd'hui attend de vous. Il attend un comportement exemplaire une réelle indépendance des pouvoirs politiques et des forces d'argent, une haute intégrité morale, le courage pour résister aux pressions et pour prendre des décisions fondées en droit, même quand cela ne plaît pas aux puissants, et enfin de la compétence. Il ne faut pas vous faire d'illusions plus d'un tentera d'influencer vos décisions comme ils ont essayé dans le passé en vous faisant des propositions indécentes ou même en vous menaçant. Votre seule boussole, c'est la loi. Votre seul devoir, c'est de rendre justice. Je peux vous assurer que de concert avec les membres du Haut Conseil de la Transition, le gouvernement fera tout ce qui est possible pour vous mettre en situation de travailler dans de bonnes conditions. Nos ressources sont limitées, certes, mais la justice mérite bien que nous fassions quelques sacrifices pour qu'elle soit rendue. Déjà, la Cour est logée dans un immeuble prestigieux. Nous ne pouvons pas en dire autant pour d'autres institutions. La réforme de notre système judiciaire passe aussi par un effort particulier dans ce domaine. Le gouvernement de transition ne pourra pas tout faire dans ce court laps de temps qui lui est imparti pour la remise de la direction du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien mais nous entendons tracer le sillon et poser les fondations sur lesquelles d'autres viendront construire et édifier pierre par pierre cet appareil judiciaire que nous appelons de nos vœux et qui est tellement nécessaire au développement durable de notre pays. Mesdames, Messieurs, à la veille de la célébration de la Journée internationale des femmes, j'ai l'immense plaisir et la fierté de dire qu'en nommant trois femmes à la Cour de cassation, nous donnons un exemple qui devra être suivi dans tous les paliers de l'administration publique. Et si plus de femmes avaient postulé et avaient satisfait aux critères de certification, nous aurions vraisemblablement dépassé le quota constitutionnel. Que je vous le dise, mesdames, vous n'avez pas été choisies juste parce que vous êtes des femmes, ni parce qu'il fallait à tout prix respecter le quota de genre. Non. Ce sont plutôt vos états de service, votre parcours professionnel et les bons témoignages que l'on rend de vous qui vous ont valu d'être aujourd'hui membre de la plus haute juridiction du pays. J'ai la... la ferme assurance que vous saurez être des modèles comme l'a été Mme Erta Pascal Trouillot pour les étudiants en droit et pour toutes les jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui avec admiration. Puissez-vous susciter de nombreuses vocations et que d'autres suivent vos traces. Mesdames, Messieurs, j'ai constaté avec satisfaction que la démarche responsable qui a privilégié le dialogue et la concertation nous a permis de combler ce vide qui bloquait le fonctionnement de la Cour de cassation. À part quelques rares exceptions, c'est quasi unanimement que la nomination des juges à la Cour de cassation a été saluée. Je réitère mes chaleureuses félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu cela possible. Nous remercions en particulier le HCT pour avoir été au centre de cette reconstruction et pour avoir permis la cérémonie de ce jour Nous avons fait aujourd'hui un grand pas vers la reconstitution de nos institutions démocratiques. Ceci me fait croire qu'en dépit des accidents de parcours et des réticences de certains, quelque chose est en train de changer dans notre pays et dans les mentalités. De plus en plus de compatriotes comprennent il est de notre responsabilité collective de faire bouger les lignes et de changer de paradigme et d'opérer une véritable rupture dans notre façon de concevoir le vivre ensemble. Certaines habitudes ont la vie dure et de l'opinion traitée, mais il faudra que nous armions de patience, de détermination pour conduire notre pays irréversiblement sur la voie du changement et du progrès. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons devoir franchir ensemble d'autres étapes également importantes dans cette direction. Nous aurons à choisir des personnalités crédibles en vue de mettre en place un Conseil électoral provisoire chargé de préparer et d'organiser une consultation populaire pour valider les changements que tout le monde souhaite voir apporter à notre Constitution et pour organiser des élections générales. Par ailleurs, nous devons aussi constituer l'organe de contrôle de l'action gouvernementale par devant lequel le gouvernement devra rendre compte. Bien entendu, tout cela ne sera qu'un vœu pieux si nous ne créons pas l'environnement sécuritaire indispensable avec ou sans appui direct de l'international. Mais ceci est une autre histoire et ce n'est ni le lieu ni le moment pour élaborer à ce sujet. Le gouvernement travaille sérieusement sur la question et j'aurai l'occasion d'en reparler. Honorable magistrat, votre... Le travail à la cour commence maintenant. Je terminerai en vous souhaitant tout le meilleur de la lourde tâche qui est la vôtre. Courage et succès. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre cher Haïti. Merci PM pour les conseils pour dire au nouveau magistrat. Il y a Yannou également, ancien magistrat. Merci beaucoup. Euh. Les magistrats vont descendre pour voir saluer l'assistance et après on ira à la cafétéria probablement. C'est ça monsieur le protocole. Pardon? Oui oui oui oui oui, oui. Après. D'accord. Donc il y a une prise de photo. Il y a une prise de photo après les salutations d'usage. Une photo souvenir avec le PM, s'il vous plaît, le membres du gouvernement, si possible. Oui, donc, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la Cour ferme l'audience. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette audience spéciale. Merci beaucoup.